Des fadeurs, contrôleurs d'égaliseurs et de compresseurs, carte son On va pouvoir faire un truc sérieux. Décris une histoire d'amour, Jean-Michel. Une histoire d'amour impossible. D'amour interdit. Tu sais comment je l'ai appelé Je l'ai appelé Forbidden Love. Forbidden Love. Un truc comme ça. On se retrouve dans une seconde. Salut les filles, ouais, ouais. salut Jean-Michel. Ouais, ouais, ouais. Nouveau studio, euh, nouveau matos, quoi. On va faire euh, des trucs euh, un peu sérieux maintenant, là. On a des nouveaux copains, là. Sympa, ouais. C'est quoi, ça Mais, attends. Quoi, c'est ça, le produit SSL ouais. on avait dit, Jean-Michel, qu'on qu prenait le... Quoi Quoi C'était pas vrai Bon, d'accord. Oh bah ça va quand même. Ok. Ouais. Des contrôleur contrôleurs et de compresseur, carte son. Ouais, ça va le faire. On va pouvoir faire un truc sérieux. Ouvre le petit bouton, regarde. C'est comme sur la grosse console. Pareil. Regarde, regarde <rire> Excellent Check le bouton, check De 0 à 11, comme sur la vraie. Euh, parce que 10, c'est pour les faibles. Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va pas Ça va Ça va pas Ça va Bonjour Ça va Ça va Ça va Bon voilà, ok, on a déballé tous les produits SSL, il y a trois produits euh, dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est cette carte son, la SSL de plus, une interface audio à deux canaux, avec des préamplis SSL à l'intérieur, le gros bouton euh, de monitoring qui va de 0 à 11, il y a deux sorties casque, et puis euh, on a aussi des entrées-sorties MIDI, c'est pratique si on peut connecter par exemple un, un clavier en MIDI ou un appareil qui, qui comprend le MIDI. Connecter là-dessus. Intéressant à savoir sur euh, cette interface audio, elle a aussi euh, des sorties à la fois en RCA et en jack 635. Et pourquoi en RCA C'est si par exemple vous utilisez cette SSL 2+, pour aller jouer en club par exemple, et que vous avez besoin de vous connecter sur euh, une console DJ, et bien souvent euh, les entrées sont en RCA, donc vraiment euh, très intelligent d'avoir fourni ces sorties en RCA sur la SSL 2+. Autre produit, on a ici la UF8, qui est une interface qui va utiliser le protocole Mackie Control pour se connecter à ma station de travail audio-numérique. Aujourd'hui, j'utilise Ableton Live 11. Ça va nous apporter bien sûr des fadeurs, des potards, de quoi naviguer euh, et puis des boutons d'accès rapide à différentes fonctions de mon logiciel. Sur le côté droit ici, j'ai quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un contrôleur pour le plugin SSL Native V2 euh, où on va retrouver euh, cette interface qui va rappeler en fait les consoles des grands studios euh, avec exactement la même disposition de boutons, les mêmes couleurs de boutons. Donc on va avoir cette sensation tactile d'utiliser l'égaliseur SSL grâce à ce contrôleur. Et on va avoir non seulement l'égaliseur, mais on a des filtres, on a aussi un compresseur expander gate, et euh, sur le centre ici on a aussi le Channel Buzz Compressor, vous savez c'est ce compresseur qui existe sur la série G des consoles SSL euh, et qui a ce son si particulier, je vous le ferai écouter tout à l'heure. Premier truc qu'on peut regarder c'est juste rapidement comment ça marche. Moi j'ai Ableton Live 11 mais il faut retenir que euh, le produit UF8 que j'ai ici sur la gauche il fonctionne aussi avec Logic Pro, avec Cubase, Pro Tools, Studio One, et donc à chaque fois on va avoir une intégration euh, plus ou moins poussée en fonction des environnements. Euh, ici, moi je vais me servir de fonctions relativement basiques, mais si vous avez une de ces stations de travail audio-numérique vous pouvez aller voir dans le manuel et vous allez voir toutes les fonctions d'intégration qui sont disponibles, il y en a énormément. Les fonctions dont je veux vous parler, euh, par exemple ici, sur cette interface UF8, j'ai un bouton 360 et ça, ça va me permettre de communiquer avec mon ordinateur quand j'appuie dessus, ça va ouvrir mon logiciel qui s'appelle euh, SSL360. Donc là, on le voit à l'écran. Vous voyez, il me propose trois layers, ce qu'on appelle des couches, et elles vont être disponibles ici. Et ça va correspondre euh, aux différents logiciels que vous allez pouvoir contrôler simultanément avec l'interface. Moi, ici, sur ma layer 1, je vais contrôler Ableton. Euh, sur la layer 2, je pourrais contrôler un autre logiciel, comme euh, Logic ou Pro Tools, euh, si j'avais ces trois logiciels. Ensuite, j'ai des boutons d'accès rapide, ici, les soft keys. Euh, que je peux euh, paramétrer euh, de différentes façons. Là, par exemple, pour Ableton Live, euh, lorsque je me mets sur le bouton numéro 1, j'ai accès aux fonctions Rewind Forward, Stop Play Record. Ici, sur 2, je peux aller afficher mon navigateur. Je vais vous montrer. Là, je peux afficher le navigateur d'Ableton. Ici, je peux afficher Track ou Clip. Euh, je peux enlever la partie basse. Euh, je peux aussi, quand j'appuie ici, euh, aller paramétrer mes scènes. Ici, vous voyez, j'ai une Reverb et un Delay par défaut dans Ableton. Donc, franchement, voilà, c'est assez cool, extrêmement rapide et simple d'utilisation. Ce que j'aime particulièrement avec euh, cette UF8, c'est vraiment la taille globale, non seulement de l'interface, mais aussi surtout des faders qui sont motorisés et tactiles. Ça veut dire que quand je vais pouvoir faire une automation avec ça, ben, le, le fader, il va bouger tout seul après. Comment j'ai branché tout ça En fait, c'est assez simple. L'interface audio, elle est branchée directement à mon ordinateur. La UF8, également branchée directement à mon ordinateur. Par contre, la UC1, ce contrôleur des plugins égalisation et compression, il est plugué directement sur l'UF8. C'est-à-dire que j'ai une fonction de daisy chaining, on appelle ça, qui permet de connecter les interfaces les unes dans les autres. Et des UF8, vous pouvez en connecter jusqu'à 4, en daisy chain comme ça. La UC1, vous pouvez connecter en plus, en plus de ces 4. Avec la SSL de plus, on a un pack logiciel. Par défaut, vous avez le Vocal Strip 2 et le Drum Strip Plugin, qui sont deux plugins vraiment exceptionnels pour gérer la voix et les drums. Alors évidemment, avec tout ça, vous avez aussi euh, une station de travail audio numérique de base. Vous avez Ableton Live Lite qui est fourni avec. Et si vous êtes plutôt Pro Tools, vous avez Pro Tools First avec une petite collection de plugins AAX. Donc vraiment de quoi s'amuser directement dès qu'on achète le produit. Alors évidemment, si vous avez déjà une station de travail audio numérique, ça marche aussi. Hein. Euh, moi j'ai Ableton Live 11 Suite, et évidemment, ça fonctionne avec. Première chose à faire, c'est activer les plugins qui viennent avec chacun de ces produits. SSL 2, je vous ai parlé des deux plugins qu'on avait, le Vocal Strip et le Drum Strip. Avec l'UF8, on va également avoir les mêmes licences Vocal Strip 2 et euh, Drum Strip. Sur le UC1 en revanche vous allez avoir un petit peu plus que ça, vous allez avoir le Native Channel Strip 2 et le Bus Compressor 2 qui sont deux plugins de gestion d'égalisation et de compression. Donc si je résume, Vocal Strip 2, Drum Strip sur ces deux produits, SSL Channel Strip 2 et Bus Compressor sur ce produit. Comment ça fonctionne Tout ça va communiquer avec le logiciel SSL 360. Vous voyez tout à l'heure je vous ai montré, on peut l'appeler on peut configurer ces soft keys, là par exemple sur ma Layer 1. J'ai dit que je voulais Ableton Live, mais comme vous pouvez voir, je peux avoir Pro Tools, Logic, Cuba, Studio One. Euh, et puis ensuite, je peux aller définir sur mes touches voyez, Key One à Key 8 qui sont ici. Ça correspond aux touches qui sont là-haut. Je peux aller définir des fonctions, je peux en définir les miennes si j'ai envie. Toutes les fonctions de ma station vont être disponibles ici et je vais pouvoir assigner comme je veux. On peut aussi plugger un foot switch, c'est-à-dire un pédale au pied, qui va vous permettre de déclencher notamment l'enregistrement. Ensuite, on a le plugin mixer. Donc, vous voyez, moi par exemple, ici, j'ai sur cette UC1 la possibilité d'activer le plugin mixer. qui va me donner une vue des différents plugins qui sont disponibles sur ma station. Comment ça marche Dans la station de travail, il faut insérer les plugins Native Bus Compressor et Channel Strip 2. Vous voyez, je les fais en bas ici. Je les mets sur une piste audio et automatiquement, ils sont disponibles ici. Vous voyez, si je j'appelle ma piste, je vais l'appeler Knarf parce que je suis complètement mégalo. <rires> voilà, regardez, ah, c'est mon nom. Et après, une fois que je vais euh, enregistrer du son là-dessus, je vais pouvoir directement sur le contrôleur faire mon égalisation, faire ma compression. Une démonstration valant mieux qu'un long discours. Faisons de la musique. J'ai ramené une partie de piano que j'ai travaillé chez moi, tout ça. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un morceau. J'ai écrit une histoire d'amour, Jean-Michel. Une histoire d'amour impossible. D'amour interdit. Tu sais comment je l'ai appelé Je l'ai appelé Forbidden Love. Non, je t'explique, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont amis mais qui peuvent pas s'aimer parce que l'homme en aime une autre. et. Et donc, euh, voilà, bah, la femme, elle est un peu énervée, quoi, tu vois Elle est un peu énervée, voilà. Donc, elle chante son énervement. Bien ou bien C'est complètement Dallas, c'est une série. Tu aimes Ouais, ça va être bien, ça. Attends. Ce piano-là, c'est un plugin. Honnêtement, j'ai mis un petit clavier, là, vous voyez. J'ai utilisé mes plugins habituels pour pouvoir faire cette musique. Euh, vous pouvez utiliser les vôtres. Et ensuite, mettre les plugins SSL dessus pour pouvoir les gérer, donc notamment en termes d'égalisation et de compression. Mais d'abord, on va se construire notre petit morceau. Je vais charger une petite base vite fait. <rires> <rire> donc le principe c'est que pour que je puisse gérer cette basse avec mon UC1 et faire l'égalisation et la compression de ma basse, il faut que je rajoute les plugins sur la piste correspondante, c'est parti le bus compressor hop et le channel strip ok, je vais appeler cette piste basse voilà, et là j'ai mon plugin alors regardez là, quand je vais sur l'UC1 j'ai affiché le plugin channel strip je vais avoir mes filtres, en fait on les voit là-haut regardez, quand je bouge ça correspond en temps réel, donc c'est plutôt nickel. Je peux engager mon égaliseur avec le bouton qui est là, IN. Regardez, le compresseur est là, je peux aussi l'allumer, voyez. Et puis je peux gérer comme ça. Je vais d'abord jouer une petite partie de base vite fait, et on se retrouve dans une seconde. Oh, ça c'est bien Eh, c'est pas mal, moi je dis. Attendez, on va construire un peu notre morceau, rajouter une batterie. Attendez, ça va bien se passer. Bon, j'ai essayé d'améliorer un peu mon projet. Ça donne ça. Au fait, ce qui est bien, c'est que je peux gérer comme ça mes volumes. Je peux sélectionner. Je peux mettre en solo. là sur la basse, vous voyez, si si je prends ma basse. Regardez. Les boutons ça correspond. Vous voyez, alors ça c'est 100. Ça c'est avec. J'adore cette petite aiguille. C'est trop tape. <rire> Super. OK, bon, je suis content de ma basse, je vais regarder un petit peu mes drums. Qu'est-ce que ça donne si j'essaie de de mettre justement ce compresseur sur mes drums là Attends. On va voir, hop, voilà. Donc je vais faire play. J'ai un bouton make-up pour pouvoir ajuster les niveaux entre l'entrée et la sortie. Ça, c'est pratique. Je peux régler le ratio, le release. Ça, c'est vraiment le son du bus compressor SSL. Hein. Ça écrase. Écoute ça. Ça, c'est sans. Avec. Pas mal. Ok Alors ce que je peux faire aussi c'est égaliser, je peux ajouter un peu d'égalisation. waouh Un truc que j'aime particulièrement sur cet égaliseur c'est la possibilité de voir le niveau de sortie par rapport au niveau d'entrée ici. Ce qui me permet de voir que là, quand j'égalise, j'ai monté légèrement le niveau donc je peux baisser un petit peu en sortie pour ajuster et talonner mon niveau de cette manière. Ok. Donc voilà, il y a plein d'options plein possibles. Et puis ici, j'ai aussi un autre compresseur que le bus Compresseur. Vous voyez, je peux aussi compresser ici en mettant un ratio et un threshold. Je vais l'allumer. Le gate expander qui est là. Ouh Stop Cool ou pas cool Voilà, donc l'idée de cette interface, c'est justement de vous donner des accès physiques et tactiles directement euh, sur vos instruments. Je vais essayer d'égaliser un petit peu mon piano pour voir là. Ce y a. Donc là, vous voyez, je suis sur le UC1. Je peux rajouter un petit peu d'aigu. Alors, il faut que j'allume l'égaliseur. Vous voyez, on est capable d'aller creuser. Mettre un petit peu de... De corps. Oh là oui. Et là sur la basse, faut que je, je creuse un peu là. peut faire Puis là, pareil, sur la basse, mettre un petit peu de buzz compressor. Previous lock. Ok, je reviens en arrière. J'allume le buzz compressor. Ok, un petit peu de ratio là, il y a même pas mal. Oh là, ça compresse Ça compresse peut-être un peu trop. <rire> oh oui donner un petit peu de rondeur à l'ensemble et de cohérence dans l'énergie. Ok, pas mal. Bon, ça ira pour la session d'enregistrement. On va faire un mixage après. Bon, là, le problème qu'on va avoir, c'est la voix. J'ai écrit des paroles, mais je suis pas sûr que je veuille les chanter. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas quelqu'un qui pourrait chanter, Jean-Michel Par hasard Oh mais... Qui vois-je Salut Mariama. <rire> ah, cool <rire> J'ai demandé à Mariama si elle voulait bien chanter sur ma chanson, elle a, elle a accepté. Ce qui est pratique du coup, c'est qu'avec euh, la SSL de plus, il y a deux sorties casque. Donc ça permet à Mariama d'avoir son propre casque et son propre volume de casque. Au fait, on peut même aller plus loin, je peux lui faire son propre mix avec le fait de pouvoir lui faire sur les sorties 3-4. Donc ça va quand même assez loin, c'est pratique. Mais pour aujourd'hui, on va faire simple. Déjà, tu vas me dire si tu Vas-y, là, tu t'entends Là, non. Bon, d'accord, puisque c'est comme ça. Qu'est-ce <rire> que j'ai foutu J'en sais rien. Et là, et là, tu t'entends Non. Et là Non. Ah, oui. Là, tu t'entends, là Là, je m'entends, oui. Ah. Là, Hop. Alors, je vais mmh. pouvoir appuyer sur les boutons qui sont là. Donc là, je vais faire play juste comme ça pour, euh, pour tester, d'accord D'accord. Dis-moi si ça te convient. Là It's forbidden love, forbidden love Don't you dare treat me like this I can't believe it, I can't do more than I did It's forbidden love, forbidden love Don't, don't you dare treat me like this I can't believe it, I can't I for you. J'adore Wow Franchement, c'est nickel. Très content. Comme vous avez entendu, j'ai chanté, mais royalement bien. C'était divin. Heureusement qu'elle était là, Mariama. Il nous manque une petite guitare maintenant. Je vais faire deux, trois cocottes. Ça va être cool. Il y a deux canaux, donc je vais brancher ça dessus sur l'entrée numéro 2. OK. Là, je vais avoir mon jack de guitare. <rire> Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cette petite guitare. Ok. Vous savez quoi Je vais prendre quelques instants pour mixer. Je reviens. Bon voilà, après un petit peu de travail sur le mixage, Voilà, j'ai rajouté quelques effets, quelques petits trucs, j'ai rebossé certains passages. Voilà, ça donne ça. Bon voilà, c'était SSL 2+, SSL UF8, SSL UC1, avec toute la suite logicielle des plugins, donc vous avez vu, ça sonne d'enfer, c'est génial, idéal pour l'enregistrement et pour le mixage. Euh, si vous êtes intéressé par ces produits, je vous renvoie vers la description. Il y a des liens pour les acheter. Et si vous êtes intéressé par le matos, le Home Studio d'une manière générale, rendez-vous sur la chaîne Les Sondiers. Je vous mets les liens là-haut et dans la description. Plein d'infos sur le Home Studio et ses produits en particulier. Voilà. Allez, je vous laisse écouter. I did for you.